Papa, j'ai la haine contre toi. Tout simplement car tu n'étais pas là quand j'ai fait mes premiers pas. Tu n'étais pas là quand j'ai dit mon premier mot. Mes premiers dents Papa, tu, as, as, tu ne m'as pas vu grandir. Tu ne sais rien de moi. Quand je me compare à mes frères et sœurs, j'ai l'impression que je suis une inconnue. Tu ne m'adresses jamais la parole. À part pour me crier dessus et me faire des reproches. Tout ça pour te dire que c'est trop tard. Tu as raté tous ces bons moments avec moi. Bah... C'est un texte émouvant. Comparé à mon père, c'est un peu, un peu pareil. En fait, mon père, il était là pour moi, mais pour euh, m'engueuler. Enfin, pour me gronder souvent. Et moi, je n'aimais pas ça. Il ne m'a pas fait ressentir euh, une chaleur paternelle. Il m'a plus fait ressentir euh, un dictateur. Donc euh, j'espère qu'il va changer. Et ça, ce serait bien. J'arrive à lui pardonner, je sais pas comment, mais j'y arrive. Euh... Bon, J'aimerais avoir un père normal. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour euh, apprendre à devenir un homme. Jusqu'ici, bah, je me suis débrouillé tout seul. J'ai pas trop de père. Donc okay. je me débrouille.